Jésus me demande Psaume au chapitre 89 Psaume chapitre 89 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 89 Je chanterai toujours les bontés de l'éternel Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité Car je dis la bonté a des fondements éternels Tu établis ta fidélité dans les cieux « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Éternel, ta fidélité t'environne, tu donnes l'orgueil de tu dompes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermone se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre droit. Amen. Israël Mets ton espoir en éternel pour tout Israël, Israël, en l'éternel. célébrer encore ce soir, notre Dieu. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté, mon Seigneur. C'est notre réconfort et notre consolation de savoir que réellement, Seigneur, tu nous as fait ces dons de grâce. Nous sommes un peuple béni et nous marchons avec assurance. Hier, nous tâtonnions un peu, mon béni, aimé père Saint. Aujourd'hui, nos pieds sont raffermis, Seigneur. Nous avons la certitude et l'assurance de marcher vraiment Oh Dieu, avec ces dieux tout puissants, mon Sauveur. Oh Dieu, comme nous l'avons entendu encore ce soir, c'est... Seigneur, tu es merveilleux, mon bien-aimé Père de Nous te remercions parce que réellement tu nous produis tout le soin nécessaire. Et tu as permis que ce soir encore, nous puissions être là. Oh Dieu du ciel, sois vraiment glorifié pour les cantiques qui ont été chantées par inspiration, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes vraiment consolés encore davantage, mon roi, de savoir qu'elle ton esprit saint agit encore. Et aujourd'hui encore, parce que tu es présent. Tu avais fait la promesse, mon bien-aimé Père, que nous ne serons pas orphelins, Seigneur. Mais toi, tu viendrais, tu nous consoleras, tu nous conduiras encore davantage et dans la vérité aussi mon bien-aimé Seigneur. Nous vivons ces choses mon bien-aimé Père Saint dieu Nous sommes aussi des témoins de ce que ta parole est vraiment aussi la vérité Père. Oh Dieu ce soir nous voulons te dire encore merci pour chaque frère et chaque sœur que tu as aussi guéri, que tu as aussi fortifié Oh Dieu soutenu aussi mon bien-aimé Père Seigneur Dieu pour nos enfants que tu as donné encore la force et la santé. Nous te sommes vraiment reconnaissants Père. Tu es notre bien Seigneur Dieu. Tu es notre soutien, notre appui mon bien-aimé Père Seigneur Dieu. Merci encore pour ce que tu as fait, ce que tu fais et nous pensons à tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion à différents endroits. Seigneur, nous aimons tant le revoir encore un jour, parce que tu es le Dieu qui permet les occasions, mon sauveur. Nous sommes heureux quand nous vont savoir qu'un jour tu permettras et tu permets. Seigneur, sois béni pour cela, Père. Merci pour les cantiques, merci encore pour les psaumes. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, notre Seigneur Jésus-Christ se parle. Amen. Et Non seulement il parle, mais il accomplit aussi amen, amen. Euh, sa parole. Nous pouvons dire avec Dieu, te bénisse bien Nous pouvons dire avec certitude que nous sommes aussi des témoins euh, des choses que nous avons entendues parler. Nous en avons eu aussi la grâce de pouvoir aussi le voir aussi s'accomplir. Parce que si nous ne voyons pas, effectivement, alors nous, nous avons un petit problème, effectivement, avec euh, la vue parce que le Seigneur est venu pour que nous puissions avoir la vue correcte fait de pouvoir voir les choses de la bonne manière. C'est quand nous voyons effectivement l'action de notre Dieu et sa manière de pouvoir faire les choses c'est à ce moment-là que notre foi aussi est fortifiée et puisque nous pouvons réellement voir que ce qu'il déclare, ce qu'il a dit, il veille sur cela et il l'accomplit. Parce que s'il était un Dieu qui ne faisait que parler et que rien ne s'est passé, alors comment pourrions-nous avoir confiance en lui Alors il témoigne qu'effectivement, qu il ne parle pas seulement, mais il veille sur sa parole et il l'accomplit aussi. C'est la raison pour laquelle que nous aussi, nous voulons lui être aussi fidèles parce que nous savons que quand il nous dit quelque chose, il reste réellement fidèle à sa parole. Nous ne perdons pas notre temps pour chaque rassemblement que nous avons, c'est que Dieu est notre Seigneur à chaque fois que nous nous retrouvons. Les désirs de notre cœur, la volonté qui est en dedans de nous pour que nous puissions agir effectivement et faire ce que Dieu, notre Seigneur, attend de nous. C'est cela aussi la récompense qui nous attend de l'autre côté. Parce que nous avons toujours eu à pouvoir les dire, même dans la prière, parce que c'est lui qui nous a appris cela. Quand nous prions, nous ne devons pas multiplier de vaines paroles, effectivement. Mais nous disons, notre Père qui est donc aux cieux, que ton nom soit... Sois comment ah, hein. Que ton règne vienne et que ta volonté soit sur la terre comme donc au ciel. C'est cela que nous désirons, que le Seigneur, notre Dieu, prenne plaisir à ce que nous puissions aussi prendre plaisir. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé avec Ézéchias, je pense que c'était Ézéchias. C'était quand même extraordinaire. Vous savez comment Ezekiel s'était, comment il se donnait aussi au Seigneur. Mais il tomba malade et qu'il devait donc mourir. Vous connaissez cela. Je pensais dans Ésaïe quelque part, comme c'est, je, je, je voudrais juste trouver l'écriture. Et alors là, que pendant qu'il était donc malade et qu'on est venu donc, donc le Seigneur a dit à Ésaïe le prophète d'aller le voir pour pouvoir lui annoncer effectivement qu'il allait donc s'en aller. Et nous nous souvenons que dans les Écritures, on nous a fait part que cet homme s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer et à implorer la grâce du Seigneur, effectivement, de tout son cœur. Il et, et pria et c'est merveilleux de voir que et la Bible dit qu'il l'a répandu d'abondantes larmes, effectivement. Et, et, et cela, je pense que c'est euh, eh cela aussi, c'est quoi que c'est cela D'accord. Eh ben, c'est Isaïe 38, je pense, que c'est cela. Qu il, il dit cela. Alors, il dit ici. Euh, voilà, c'est ça. Euh, voilà. Isaïe 38, et nous lisons juste au verset ici. Euh, euh, voilà, euh, le verset, vous connaissez quand même verset 1, vous savez, non Lorsque Esaïe est allé lui parler, et, et la Bible dit qu'il a commencé à prier. Ben, lisons quand même, hein. Lisons quand même un peu rapidement, il dit. Alors lorsque Esaïe lui parla, effectivement, qu'il devait donner des ordres à sa maison, pour, ça c'est le verset 1. Du, euh, il dit, ainsi parle donc l'Éternel, donne donc tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna donc son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel, et il dit Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. C'est toujours ce que Dieu attend de nous, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit donc d'abondantes larmes en implorant la grâce du Seigneur, le secours du Seigneur, d'autres Dieu. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot Va et dit à Ézéchias ainsi Par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, c'est que le Seigneur entend. Hein? Lorsque nous prions sincèrement, pas par habitude, mais très sincèrement. C'est pour ça que j'ai dit que ne pensez pas que le fait que vous veniez ici, même si les autres ne viennent pas, mais le fait que, toi, nous allons le voir, le fait que toi tu viens sincèrement, tu accomplis ce que Dieu notre Seigneur veut que tu puisses faire, effectivement, alors le Seigneur voit cela. Et quand tu pries, quand même tu répands des larmes, effectivement, même si personne ne le voit, Dieu voit cela. Alors il dit, « Je vis donc tes larmes, effectivement, et, et c'est cela, je, je vis tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours quinze années encore, et je te délivrerai, je, je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer des dix degrés en arrière le soleil. Euh, euh, avec le soleil l'ombre des degrés qui est donc descendu sur les degrés d'Akaz et le soleil recula des dix degrés sur les degrés où il était donc descendu. Qu'antique maintenant des échias, roi de Judas, sur sa maladie et sur son rétablissement. Il dit, je disais quand mes jours sont en repos, je dois donc m'en aller. Donc lorsqu'il était malade, vous entendez non Et puis il continue à dire mais au port je m'en donc aux portes du séjour de mort. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tissu. Qui me retrancherait de sa trame Il dit du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient, mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô oh, éternel, je suis donc dans l'épouvante, c'est pour moi. C'était donc sa prière. Amen. Que dirais-je Il m'a répondu. Amen. Et il m'a exaucé. Amen. Il dit je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Amen. Il a vu la grâce de Dieu, effectivement, que le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur n'est pas, pas sourd à nos prières. C'est nous, en fait, qui pensons que Dieu ne nous entend pas. Et quand nous ne croyons pas que Dieu nous attend, effectivement, parce que puisque nous ne voulons pas, enfin, nous disons qu'il ne nous entend pas, c'est que nous voulons qu'il ne nous entende pas. Mais c'est notre foi, nous devons croire que quand nous prions, Dieu entend. Alors maintenant, écoutez bien, il dit, « que dirais-je donc, il m'a exaucé, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore. Amen. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » Voici, écoutez bien, c'est très important ça. « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. » Et puis il dit, « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Et puis il dit verset 18, il dit mais ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Il faut savoir parler à Dieu mon frère. Savoir lui faire comprendre le Seigneur, c'est ce par ma bouche que tu veux que tu sois loué. Et si je m'en vais, c'est aujourd'hui, vous connaissez non Il dit mais ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. C'est merveilleux hein. Amen. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, les vivants. C'est celui-là qui te loue, Amen. comme moi aujourd'hui. Il dit, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Amen. Maintenant, écoutez très bien, cet homme qui, de tout son cœur, a vu ce que Dieu a eu à pouvoir faire pour lui, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, l'Éternel m'a sauvé. Qu'est-ce que je dois faire Nous ferons résonner le corps de nos instruments. Combien de fois Alléluia Alléluia, Alléluia. Est-ce que vous comprenez frère Alléluia. Il dit nous ferons donner le corps de notre enseignement Tous les jours de notre vie Où c'est Alléluia. Alléluia. Alléluia Voilà mon frère et ma soeur Pourquoi nous nous retrouvons ensemble Parce que nous savons que c'est important pour nous Dieu a fait tellement de grandes choses pour nous Mon frère et ma soeur on ne peut pas rester insensible. Le fait que nous soyons debout aujourd'hui C'est la grâce de Dieu alors, comment ne pas venir dans sa maison pour lui dire merci de tout mon cœur Même si je me dis, mais il y a toujours un remerciement qui doit monter dans mon cœur parce que dans cette journée, il a quand même fait. Cet homme dit, dit, il, dit il dit ceci, il dit mais nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Donc, je ne vais pas rester inerte dans sa maison comme ça pour que l'autre puisse chanter, moi je ne fasse rien. Non, moi je viens pour lui dire merci. Donc je chanterai, je crierai, oui monsieur, c'est la Bible qui les dit frère, voilà un homme qui est reconnaissant à Dieu, pour ce que Dieu, frère et soeur, chaque instant, chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, c'est sa victoire que nous maintient, frère, parce que les diables et tout l'enfer s'est déchaîné contre toi mon frère, contre toi ma soeur, il ne veut pas que tu vives, mais si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Alors, comment ne pas louer ses dieux C'est pour ça, je ne peux pas être de marbre dans la maison du Seigneur, frère, non, non, non, non. non C'est pour ça qu'on dit que, vous savez, c est, c est, c est, c est, quand nous sommes chauds, hein, vous voyez, déjà l'atmosphère change. Parce que quand je viens, j'ai dit, Seigneur, moi tu, tu as fait, il faut que j'arrive là-bas. Et puis il donne un don comme nous l'avons, en inspirant, et puis les cantés qui s'essuient. Ouais. Frères et sœurs, vous le regretterez un jour. Mais c'est la vérité. Quand, quand nous, nous, nous nous tous nous étions dans le monde, effectivement, quand on est dans un endroit qu'on appelait Bois de nuit, ouais, tu, tu, tu entends comme ça, tu t'assieds. assis, non même si tu n'avais pas dansé, on te voyait là. Commencez Quand la musique rentre, effectivement, mais tu perds le contrôle. Vrai. Vous l'avez fait, oui. Ah oui, oui. Moi, je l'ai fait. Amen. Vous voyez, frère. Là, vous commencez, même, même d'ailleurs, même maintenant, quand vous êtes converti. Si vous, vous allez vous passer quelque part la musique ancienne, là. Hein, qui a joué là, tout d'un coup tu a un peu le contrôle. Ah, je dis, mais c'est vrai, bien sûr. Parce qu'il quelque chose, de... vous aimiez ça, mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de vous ce que vous êtes, frère. Non seulement cela, il vous transporte même dans les cantiques spirituelles. Ce n'est pas possible que tu sois insensible, frère. Non, non. En plus de cela, frères et sœurs, que Dieu bénisse Ézéchiel. En plus de cela, frère et sœurs, nous nous retrouvons ici, ce n'est qu'une ou deux heures. Dans une journée, je l'ai dit ici une fois, c'est une journée, il y a 24 heures. 24, 24, 2, 24, 24 heures. Et nous nous restons ici parfois deux heures, genre deux heures et demie. Et les 21 heures, qu'est-ce qu'on fait avec vous allez quand même un peu me dire que le 21h, vous êtes là, train écouter des cantiques. Je dis non, non, non, ça c'est. Non, non, non, non, non. Il y a beaucoup de choses. Vous avez les WhatsApp, vous avez les CC, des messages que vous envoyez, des conversations à gauche et à droite. Vous êtes occupé par tout ça. Parfois, vous restez avec Dieu du, du, du, pendant trois heures sans se rendre compte. Mais avec Dieu ici, deux heures. Alors, je préfère profiter pendant ces deux heures-là de verser mon âme. Vous savez, frères et soeur, c'est. C'est là que le diable réellement n'arrive plus à pouvoir saisir. Parce que toi tu as compris une chose. Que quand je viens ici, je viens pour être emmagasiné davantage. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, frère, juste un exemple, vous pouvez voir. Vous savez, quand les militaires vont à la guerre, ils ont ce qu'on appelle les mitraises. Je Tu sais que les mitraise. La mitrailleuse, effectivement, c'est en fait une arme. Quand tu tires, mais en fait, la mitrailleuse, pour que ça puisse toucher l'adversaire et détruire et tuer même l'ennemi, il faut que les balles rentrent. Dedans. Ah, mais c'est notre frère qui vient de l'Angleterre. Que Dieu te bénisse, mon bénémi en moi. Je suis heureux de te voir. Les balles rentrent dans la... Vous suivez quand même. Je suis heureux quand je peux voir le frère. Et les balles rentrent dans la... Et puis, pour que l'adversaire soit anéanti, il faut que les balles continuent. Et quand on n'a plus de balles, on doit prendre les chargeurs. Vous savez ce que c'est les chargeurs C'est là où on a des balles en réserve. Et puis on remet, on continue à tirer. Et nous, quand nous venons ici, eh bien, nous sommes pour nous recharger. Parce que demain, le diable nous attend. Il a déjà travaillé ses plans et tout ça. Alors nous venons ici, les Seigneur dit, mais regardez, regardez, demain, il va faire ça. Il va faire ça. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'il sera vers la victoire. Parce que le prophète disait ce qui va se passer demain. Donc le Seigneur nous, nous équipe, nous, pour que nous puissions arriver à pouvoir être... C'est la raison pour laquelle quand nous entrons, nous chantons, nous louons Dieu, ne soyez pas absents. Soyez présents. Parce que nous sommes appelés à pouvoir prendre part, à participer. Oui, frères et sœurs, c'est important que moi je puisse, quand je viens dans la maison du Seigneur, je dois être participant dans ce que Dieu fait. Par ma voix, par ma joie. Par mes danses, par ceci. Nous, ici, nous ne sommes pas pleins Il n'y a, a pas un rythme de contrôle. En fait, il faut que. Non, je, tu danses comme tu veux tout en sachant qu'il faut danser spirituellement. Ça, on le sait. Donc, effectivement, que, que je saute, que je, je tourne autrement, mais c'est simplement que je danse pour les Seigneurs. Et ça, c'est important. On ne va pas te regarder. On va dire, mais, mais attention, parce que je ne vais pas voir des gens avec. des. des, des parce que là, on comprend qu'effectivement, qu ici, c'est le bacassai, Ça, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez ah oui, oui, oui, parce que si vous venez avec les danses des de Ndombolo, si c'est Ndombolo que vous avez. Ah ben bah oui, c'est ce que, Oui, parce que c'est ça le problème. Hein vous êtes chez vous à la maison. Et puis, vous avez oublié que vous êtes à l'Assemblée. Ah non, les jeunes soeurs doivent comprendre que cela, vous savez, comment Ah oui, oui, oui, ça, on n'a pas besoin d'ici, ici. Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur vous environne, votre façon de pouvoir faire les choses change. Sinon, le monde est là, on le voit comme si ils sont spirituellement. Non, non, en fait, c ils sont dans les rythmes, les choses de la maison, effectivement, qu'ils ont eu à pouvoir s'exercer, s'étirer les jambes et les bras. Ici, si, on n'a pas besoin de vous voir tirer les jambes et les bras. Et, et, et, et, et, et, et si, vous avez transpiré pour rien. Ici, et, et si nous voulons transpirer pour la gloire de Dieu. C'est ça. Alors, lève-nous pour lire dans le livre de Job au chapitre 42. Job, chapitre 42, je pense que c'est cela ici. Voilà, cest ce que c'est cela, oui. Et, nous avons besoin du Seigneur pour qu'il nous accorde le soutien, ou le secours, enfin, que nous puissions avancer de la manière que lui veut, parce que il nous arrive à fois de pouvoir un peu. Vous savez, nous devons tout faire, mais jamais ressembler au monde. C'est pour ça que il faut que vous compreniez, parce que bon, souvent, parfois il y a des questions qui s'élèvent. Et en rapport avec la chevelure de sœur, coiffez-vous comme vous, vous sentez que vous coiffez, mais ne vous coiffez pas comme le monde. Amen. On ne va pas vous dire ici, sœur, coiffez-vous dans tel modèle, parce que dans la Bible, ne nous a pas dit ça. Amen. Mais vous ne devez pas, tout ce que vous devez faire, faites ce qu'il faut faire, mais ne ressemblez jamais au monde. Amen. Parce que si vous ressemblez au monde, ce que vous savez que cet esprit du monde est en vous, Amen. alors c'est un problème. Alors donc, alors, Esaïe, euh, pardon, Job 42, il dit ceci. Job 42, verset 1, il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais Amen. que tu peux tout Amen. et qu'absolument rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quel est donc celui qui a la folie d'obscurcir donc mes desseins Oui, je parlais sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. Nous voulons te dire merci. Merci vraiment, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le moindre détail, tu fais beaucoup de choses que parfois nous ne voyons pas. Nous attendons parfois de voir de grandes choses, mais dans, le, dans les secrets, tu fais tellement des choses extraordinaires. Nous te remercions parce que tu es vraiment Dieu dans ta façon de pouvoir faire les choses. Maintenant... Père, nous venons de lire ta parole à toi. Elle touche nos cœurs. Merci. Et nous voulons que tu nous aides encore davantage, mon Père, pour que nous puissions saisir, en oh Dieu, ce que toi tu veux que nous puissions recevoir. Et comme nous l'avons entendu, c'est vrai, nous voulons être ravitaillés aujourd'hui, être de pour que demain, quand nous sortirons, Père, tu même Satan, s'il avait fait des projets de pouvoir nous détruire, Seigneur, qu'il ne puisse pas avoir la possibilité de pouvoir le faire. Parce que tu as dit tout un projet contre toi, sera donc sans effet. Merci encore pour ton amour et ta bonté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que Job a eu à pouvoir déclarer et que la question qui lui a été donc posée, et comme nous voulons l'entendre ici, nous voulons l'entendre au verset 3, quel est donc celui qui a donc la folie d'obscursion médecin Dans Job au chapitre 38, là nous voyons clairement effectivement l'expression du Seigneur en rapport avec cet homme Job, effectivement, qui passait par ce moment difficile et qui, d'une certaine manière, effectivement, aussi, qui faisait des déclarations, montrant, effectivement, comment il a été, comment il a marché, comment il l'est. Verset 1, il dit, Job 38, verset 1, il dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et dit, parce que Job disait des choses, effectivement, et alors il lui dit ceci, « Qui est donc celui qui obscurcit médecins par des discours sans intelligence donc effectivement la manière dont Job était donc poussé à pouvoir répondre et dire il a commencé à pouvoir parler de beaucoup de choses parce que dans son épreuve il y a eu ses amis qui étaient donc ses amis et qui sont venus et que d'autres l'espéraient, que lui, il espérait qu'il venait pouvoir le consoler, mais ils sont venus donc l'accabler, effectivement, pour euh, lui dire des choses, que c'est parce que tu as péché contre Dieu, tu as fait ceci, effectivement, que tu as fait des choses, et ceci et cela que, que Dieu ne voulait pas, c'est pour cela que euh, les châtiment est tombé sur toi, de cette manière-là, effectivement. Donc, il était vraiment accablé par euh, par ses amis, et cela a poussé aussi l'homme, effectivement, à, à sortir, effectivement, de ce qu'il était, pour pouvoir commencer à pouvoir se justifier devant euh, ces hommes-là qui étaient donc euh, devant lui. Alors, cela qu'effectivement, en cherchant à pouvoir se justifier, effectivement, qu'il qu a eu à pouvoir effectivement aussi euh, dire des choses, effectivement, qui, donc, pour lesquelles le Seigneur est venu, pour pouvoir lui parler, pour euh, le ramener, effectivement, à ce qu'il ne perde pas conscience, effectivement, de ce que lui, il est, et aussi de ce que Dieu, il est. Parce que le Seigneur lui a dit une parole assez profonde, effectivement, pour que l'homme soit réveillé, qu'il qu comprenne, effectivement, que ici il y a donc l'action de ces dieux, effectivement, dans ce qui se passe. Dire, mais, parce que Dieu dit, mais qui est celui qui obscurcit donc « Mais des par des discours sans intelligence. » Ça veut dire, effectivement, obscurcir, effectivement. C'est-à-dire que vous êtes en train de pouvoir intervenir, effectivement, et par votre façon de voir, effectivement, la fait que vous rendez, effectivement, ce que Dieu est en train de voir, effectivement, chose qui devient, effectivement, comme si des gens qu'on ne voit pas tellement très bien. Alors, c'est cela qui dit, mais qui est celui qui... S'adressant donc à Job, parce que par ce qu'il était en train de voir parler, raconter, effectivement... En fait, il, il, il manifestait comme si, en fait, il avait le droit, qu'il était il était innocent, effectivement, parce que Dieu savait. Il n'était était pas comme ses amis le regardaient. Il n'avait pas, pas à pouvoir faire sortir beaucoup de paroles pour dire Oui, moi je ne suis pas, et le Seigneur a vu, et ceci si, et cela. On n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il faut que nous reconnaissions que c'est lui qui nous justifie, qui nous justifiera toujours, c'est toujours le Seigneur. Le chrétien doit apprendre à pouvoir toujours compter sur le Seigneur. Amen. Pas se justifier tout le temps. Oui, les, les critiques viendront. Même si tu auprès de quelqu'un, il, il va il va te critiquer davantage. Le plus important, c'est que c'était, laisser, laisser le Seigneur fermer la bouche de Jean. Amen. Parce que dans le psaume au chapitre 36 ou 37, je pense, nous euh, allons peut-être le trouver ici. Le psaume 37, je suppose que c'est cela. Le psaume 35 euh, ou 36, mais je pense que c'est cela. Arrive. Parce que nous avons, et c'est vrai que les diables vont vous pousser vraiment tellement, pousser, pousser, pour que vous puissiez, et, et, et en, en commençant à parler, vous direz même n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut que nous apprenions comment l'attitude d'un chrétien, un fils de Dieu, devant des situations, effectivement, dans lesquelles on, Parce que nous voyons le modèle du Seigneur. Psaume 37, il dit écoutez bien, il dit ceci, Psaume 37, verset 1, il dit. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétissent comme les gazons verts. Confie-toi à l'éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais donc à l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, certainement il agira. Il le fera paraître et ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'éternel et espère en lui. » C'est toujours nécessaire. Souvent, souvent, certainement, nous, nous sommes parfois acculés par des gens qui disent, Oui, tu as fait et il a fait effectivement. » Quand tu n'as pas fait, ce n'est pas nécessaire de pouvoir toujours ah, « Vous me connaissez, vous essayez cela. » Ce n'est pas nécessaire parce que déjà derrière la personne qui vient t'attaquer, il y a déjà l'ennemi là. Il y a déjà mis des de pensées « Oui, il va agir comme ça. » Toi. Agis de la manière dont Dieu t'attend, que Dieu agisse. Amen. Ça veut dire qu'il vient t'accuser, tu les laisses t'accuser. Parce que si tu t'accusent effectivement... Vous savez, frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons besoin de connaître les scènes d'Écriture. C'est notre arme que Dieu nous a donnée. Regardez, on pense dans le livre, ici je pense que dans le livre d'Ésaïe quelque part. Je pense que ça doit être Ésaïe, effectivement. Mais je ne sais plus très bien, mais je dois pas être être peut-être 48, je pense. que nous peut-être voir, peut-être, Ésaïe. Je lève somme ma... là. Ésaïe, probablement. Pour... Alors, c'est qui nous, nous le citons la plupart du temps ici, hein où les seigneurs nous font part de cela, vous connaissez cela, nous l'avons même cité tout à l'heure dans la prière, et que dans la vie 58 ou 48, je suppose que c'est cela, c'est-à-dire que c'est que c'est ceci, voilà, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous aussi, voilà, je voudrais bien que nous puissions nous dire, ah si, sur les aïes, je pense bien, Mm -hmm. Alors, c'est dans cette écriture, nous le lisons tantôt. Il disait Toute âme, jouer contre toi, sera sans effet. Vous vous souvenez oui. Vous avez... oui. <rit> il, il, il, il, il Attendez, je mais voilà, c'est 54, Isaïe 54. C'est cela, Isaïe 54, oui. Isaïe 54, et il nous dit ici, regardez, vous comprenez pourquoi j'ai cité cela. Il dit ici, euh, verset, verset, verset, verset 14, il dit Tu seras affamé par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car n'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Mais écoutez encore, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Maintenant écoutez bien, toute arme forgée contre toi sera... Maintenant la suite, il dit quoi La suite, la suite. Il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce qu'il va faire Bien sûr, messieurs. Bien sûr, madame. Les ça, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, te donne à toi. C'est pour ça que le Seigneur a même dit à ses disciples, « quand on vous amènera dans les tribunaux, ne pas c'est ça pouvoir vous justifier, vous pensez que. Vous ne même pas dit mais, mais votre Père, c'est à ce moment-là ce que vous devez arriver à pouvoir dire. Est-ce que vous comprenez Je ne promets absolument rien. C'est-à-dire que je ne sais pas pouvoir me justifier. Mais Dieu va prendre ma défense à ce moment-là. C'est-à-dire que devant une situation où quelqu'un veut te pousser, vraiment dit, Oui, parce que c'est parce que. Vous savez, quand, quand l'oppression vient, et tu perds le contrôle à cet moment. Ils sont, ils sont très malins, les gens comme les, les, vous savez, les, les services secrets qui vous arrêtent quelque part pour, pour, pour, pour aller vous dire Bon, vous allez vous interroger. Ils savent comment vous mettre sous pression. Ils vous poussent à un point. Vous, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand on met la pression, la peur rentre. Et vous dites, Si vous faites on va faire ceci, si la peur vient, et puis évidemment pas, vous sortez de votre corps, vous direz parfois des choses qu'il ne faut même pas dire. Vous savez, et je ne vais pas rester dedans, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes convoqué, par exemple, à la police, qui, bon, on dit que euh, on dit, vous pourrez pourrir l'affaire. Les policiers ou chez jean là ils ont entendu pour moi des choses, simplement, vous savez, des choses qui, que quelqu'un a eu à pouvoir dire à votre propos. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent, effectivement C'est que, que vous, vous leur dites, effectivement, parce qu'ils ne savent pas savoir qui vous êtes. Mais c'est là que vous, vous commettez les erreurs. Quand vous allez pouvoir leur parler, vous leur dites des choses qu'il ne faut même pas parler à la police. C'est comme ça qu'ils sauront que. Parce que pendant la peur, effectivement, on dit Mais vous savez, monsieur, vous savez, je vais vous dire une chose, une chose, pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre cet exemple que je vous donne. Et puis, ce n'est pas la chose ce soir, mais je crois que c'est important que vous compreniez. Parce que des enfants de Dieu, on doit être sages. J'habite en province, comme vous savez, donc à Nederle. Et là, chez nous, à Nederle. Nous avons ce qu'on appelle uh, les systèmes de poubelles qui sont jaunes. et jaunes. Tout ce qui habite là-bas, il les sait. C'est-à-dire qu'en fait, que, bon, ces poubelles coûtent excessivement cher parce que les sacs poubelles. On ne peut pas mettre les sacs poubelles d'ici, c'est là que ce n'est là-bas. Alors, comme ça coûte tellement si cher, et moi, depuis que je suis là-bas, j'ai fait mes ma poubelles, puisque je suis là-bas et à Bruxelles. Et puis, et puis, en plus, les gens peuvent dire aux oh, frères, mais... Je paye pour cela. Tous les trucs que vous mettez ici, ce n'est pas gratuit. Donc tous ici, on paye cela. C'est-à-dire que si nous contribuons, nous payons pour cela. Ah oui, au marché, Bruxelles, propriété, eh ben, on nous envoie la facture. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire, non, non, on paye. Alors ça veut dire quoi Eh bien, je prends ce qu'il y a à pouvoir prendre et je mets toujours dans les sacs. Alors, depuis des années, ça va faire des années, mes voisins, et les gens même des éboueurs de la commune. Ils ne se sont jamais arrêtés chez moi pour ramasser les poubelles et partir. Alors ils se sont dit, mais dans cette maison, ils mangent, ils boivent ou pas Ce n'est pas possible. Ni les canettes, parce qu'il y a des canettes. Nous, on ne voit rien chez eux. Alors maintenant, comment on va arriver pouvoir savoir ce qui se passe Ce n'est pas normal. Ce sont toujours ces gens-là. Ils sont allés contacter la police. Moi, je ne savais pas. Il faut toujours faire très attention avec les gens, mais bien sûr c'est comme ça que ça marche. Il se dit mais c'est pas possible, il y a un monsieur là, dans cette année, a dit donner mon nom, enfin donner l'adresse, effectivement, tout ça. Il dit, des que ça fait des années qui sont là. On ne ramasse même pas une poubelle chez eux. Qu'est-ce qu'il faut Ils le mangent ou quoi Parce qu'ils ont des trous chez eux, c'est pas possible, ces gens-là, il n'y a rien. Toujours pendant... Nous on passe là-bas chez les autres, on ramasse. Mais chez eux, rien. Sexe, mais c'est la vérité. Elle dit qu'est-ce qui se passe chez eux? Comme vous savez comment c'est un état policier ici. Hein. Et voilà que moi j'étais chez moi un jour, ils sont malins ces gens. Et moi je n'avais pas fait attention. Alors euh, ils sonnent chez moi et euh, c'est vous venir. Vous dis c'est vous c'est chez vous. Et je me bien sûr chez moi. Et ils disent mais quel honneur. Vous savez d'abord une chose. C'est ce que vous devez savoir. Bon je de qu'ils qui nous écoutent. Les policiers quand il vient chez toi, c'est souvent les gens sont ignorants. Hein. Directement entrez, messieurs. Non Il n'est pas obligé d'entrer chez vous. Il reste là. Ah oui Parce que nous sommes là, oui. Oui, monsieur, entrez. monsieur, entrez, chez vous Mais bien sûr, vous avez accès, il vérifie votre maison. Si vous dites, il doit vous demander, est-ce que je peux entrer Puis comme avec amour pour l'étranger, oui, entrez. Non, je dis non, monsieur. aujourd'hui, non. Restez. Ah, mais... Mais, mais les jours où ils sont venus contrôler chez moi pendant la quarantaine si euh, le, comment on appelle ça hein, confinement parce que <rire> <rire> vous connaissez non Et oui c'est ça le problème les voisins disent mais c'est pas possible ils, disent, hein Et ils sont venus j'avais encore la famille qui était là-bas parce que vous, vous connaissez Marie comment elle fait quand elle est dans tes territoires tous les quartiers entendent Marie. Vous la connaissez, non oui. ah, Il a des tontons, vous la connaissez bien. Et les voisins, pidon, pibon, pibon, après j'étais là. On sonne et je viens devant. J'étais là devant comme ça. bon, Monsieur on nous a dit que chez vous.. J'ai dit chez moi. Hein. Oui, c'est pour ça que, d'ailleurs, nous savons que dans cette maison, il y a autant de personnes, mais il semble qu'il y a une foule. Je dit, elle vient où la foule ben, C'est bon, on a eu. bon, nous voulons, nous voulons entrer pour pouvoir vérifier. Oh. Non, monsieur, d'ailleurs, vous ne pouvez pas entrer. Ah, J'ai dit non. Je suis resté devant la porte. Mais nous voulons juste voir. Je dis, non, non, non. non. Vous voulez voir qui ce que je vous vous ce n'est pas un, un jeu. C'est moi qui dis, vous voulez voir qui J'étais debout comme ça, j'étais en Vous voulez voir qui ben, Nous voulons voir ce qu'il nous a dit. Sont là, ben, derrière, il y avait, euh, j'ai dit, ok, vous voulez voir Non, vous n'entrez pas. Ok, bon alors, on veut vous rappeler seulement qu'il est interdit dans le confinement, que vous ne devez pas recevoir, que vous ne devez pas faire ceci, Il n'y a pas de problème. Mais nous insistons, il semble qu'il y a une foule. On peut rentrer même par les jardins. J'ai dit non. Si vous ne rentrez pas, ni par les jardins, ni par la porte, vous restez ici. Vous voulez voir des gens Il Ok, il n'y a pas de problème, je vous fais venir les gens. Il dit Oui, venez. C'est Elisabeth. Je dis, C'est ma petite soeur. Et quoi encore Vous voulez encore voir quoi Il dit Daniel. Il Toi, tu parles bien néerlandais, viens ici. c'est mon petit neveu. Ah bon Il Mais bien sûr. Vous voulez quoi et, et, David comme. Et puis, la célèbre Marie, j'ai dit, vous, vous voyez, vous voyez ce que, que j'ai c'est moi. C'est ça, effectivement, c'est ce que vous avez entendu tambour battant. Eh bien, c'est si. Donc on veut vous rappeler, monsieur. Je dis, oui, je vous écoute. que si on entend encore qu'il y a la foule, chez vous, comme ça. Et puis il me dit, je dis, je dis, mais je dis, je, je, je, je, je leur dis, je ne vais pas aller loin pour pas parler. J'ai dit, mais monsieur, c'est quand même ma famille, non Je dit, je vais quand même voir dans ma famille. Il dit, euh, oui, je dis, mais c'est même interdit que je vois les miens. Il dit, ça fait un bon bout de temps qu'ils ne me voient pas quand même, ils ont ils voient quand même les oncle venus. ils ont dit oui. il dit, oui, mais monsieur, parce que bon nous, on nous a fait comprendre que vous avez. Il dit, mais écoutez, monsieur, il dit, j'étais toujours gentil aussi. Devant, je ne laissais pas entrer. »« J'ai dit, écoutez, monsieur, nous voulons vous dire une chose, écoutez, patienter un peu. Hein. Dans quelques jours, ça va être plus grand. Ça dit qu'on va libérer, alors vous pouvez venir de votre famille. Mais maintenant, des voisins, j'ai dit merci beaucoup, monsieur. Et on ne vous donne pas la main d'aujourd'hui. Mais si on vous retrouve encore peut-être dans la semaine avant qu'on déconfine, j'ai dit non, je vais attendre le déconfinement. Donc c'est pour dire que je l'ai dit aussi. Donc c'est votre droit, de ne pas faire entrer. Mais soyez toujours gentils, ils sont gentils, hein. Vous êtes toujours gentils, ils font leur travail. Si vous êtes gentil, il n'y a pas de problème. Donc je disais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'est pas obligé de pouvoir faire entrer à l'intérieur. C'est votre droit, vous. Et voilà, je termine par là. Il dit, il me dit, monsieur, euh, on est venu chez vous, et puis moi, je dis oui. Alors, on me dit, vous habitez il me dit, euh, dis, oui, j'habite ici. Il me dit, oh, toujours ici. Je dis, mais toujours ici, oui. Et euh, alors, mais euh, on a un souci avec euh, vous. Moi, j'ai quel souci, écoutez, quel souci d'abord. Je dis oui. En fait, ils étaient intelligents. Il dit, euh, euh, on a trouvé un sac, un sac poubelle, dans la rue quelque part. Ah ben je dis, un sac poubelle dans la rue quelque part, on dit oui un sac poubelle euh, qui était comme abandonné comme ça. Et puis, on a vu une enveloppe à côté. Cette enveloppe était à votre nom et votre adresse. Je dis, l'enveloppe à mon nom et mon adresse. Et la poubelle, donc, ce qu'on a mis, une poubelle oui, c'est une poubelle qui est là. C'est pour ça qu'on euh, est venu donc vous poser la question en rapport avec euh, vos poubelles. Alors, moi, je n'ai pas fait attention. J'aurais pu dire, mais monsieur, montrez-moi d'abord la lettre que vous avez ramassée. Pour que moi je vous explique, effectivement, que je reconnais ce que cela fait. Vous savez, quand ils ont parlé, mais d'abord, ils m'ont dit, ils ont, on, a, on a trouvé votre, une poubelle avec votre. Je dis, oui, oui, mon Dieu, mais qui chez moi s'est trompé pour aller déposer les poubelles là-bas parce qu'on ne fait jamais ça. voyez, vous, j'ai perdu la raison un tout petit peu. J'ai dit, oh là là là. Ils étaient malins. J'ai dit, écoutez, monsieur, moi, ma poubelle, je ne mets jamais les poubelles. dehors. D'ailleurs, venez. Oh. Venez, venez, je vais vous montrer. Et eh oui, je suis tombé les pieds, je les ai tenir voici les poubelles de Bruxelles. Je travaille à Bruxelles, donc les poubelles sont là, je ramasse tout ça, tout, et je, je les retourne. Il dit, ah, bon, vous voulez savoir. Donc ils ont su qu'effectivement, que monsieur, voilà pourquoi il envoie des poubelles d'abord, parce qu'il amène ça à Bruxelles. Monsieur, je ne l'avais pas faire en trêche. C'est pour dire que la pression peut nous faire dire des choses qui ne vont pas arriver à pouvoir dire. Donc on arrive à pas. C'est pour ça qu'il faut toujours être... Il faut toujours être, être quelqu'un de, de paisible, de conscient. Même... Ça ne sert à rien d'avoir peur. Parce que l'arme de Satan, c'est de pouvoir nous faire peur. Et met la pression, c'est mon naturel. surtout... Vous avez déjà remarqué, pourquoi je suis dedans, mon Dieu Parce que je dois lire une écriture, ici, c'est pour ça que je tourne en rond. Vous avez déjà commencé... Parce que vous avez déjà remarqué comment est-ce que les gens... Qui font en fait ce qu'on appelle les services bien spéciaux de, de la, des militaires, effectivement, policiers militaires. Comment ils sont habillés En noir avec des cagoules. Mais c'est pour impressionner les gens. S'ils si viennent, vous êtes comme ça, effectivement, vous allez vous vous Ils viennent avec des cagoules, des vêtements noirs. Vous voyez, c'est là, cet homme-là, ça impressionne, ça fait la peur. Ça fait que la personne perd le contrôle. C'est ça, en fait, de la manière de ça. Donc nous, nous devons être des personnes qui, même dans une situation, même la peur peut arriver. Mon prix, les Seigneurs. Pour que calmé, et même si tu es convoqué parce que là, on dit, ah, la commune te convoque, ceci si cela, on commence à trembler. Il ne faut pas trembler. Donc on te convaincu. Je vais l'entendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qu'il y a comme problème, comme ça aussi. Parce que quand tu as la paix, tu, en, tu attends. À ce moment-là, le Seigneur va t'inspirer. Si tu es troublé, tout est embrouillé. Alors on commence à t'accuser, ceci et cela. Il faut avoir la paix. Le Seigneur lui-même va agir. donc, nous voyons qu'effectivement, que c'est ça en fait que nous comprenons que Job était donc dans cette pression des autres. Et qu'il a fait sortir effectivement de paroles dont le Seigneur dit, mais qui est celui qui obscurcit mes dessins par des discours sans intelligence Parce que dans ton épreuve, les gens peuvent dire, vous savez, c'est souvent ça la, la, la, la manière de ce qu'on appelle de, de soi-disant frères, soi-disant sœurs. Quand tu passes par un moment, ils ne comprennent même pas tellement, ils n'ont même pas prier, mais ils commencent à voir parler. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et puis quand tu entends les critiques des de frères et des sœurs que tu aimes, comment ils parlent de mal de toi Ça te met hors de toi-même. Tu, tu es content de pouvoir le justifier, tu prends un téléphone. Non, je ne suis pas comme ça pour moi. Vous pensez mal de moi, effectivement. Tu n'as pas besoin de dire ça. Laisse simplement le Seigneur lui-même. es justifié parce que c'est par quoi le Seigneur te veut passer. C'est qu'il y a bien une raison. C'est pour ça qu'il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes dessins? Pas des discours, sans intelligence. Et nous savons aussi que, et c'est important que Dieu ne fait absolument rien pour rien. Il a toujours un dessein qu'il poursuit effectivement. La question de pouvoir savoir effectivement, c'est toujours important pour toi et moi que nous puissions comprendre et saisir effectivement quel est vraiment le dessein de Dieu pour ce temps, pour moi-même, et pour l'Église, effectivement, qu'est-ce que Dieu cherche Pour nous, on peut se poser la question, Effectivement, mais en réalité, est-ce que vraiment quand on parle de dessein, Dieu a-t-il un dessein pour toi et pour moi, pour son peuple Qu'est-ce qu'il a comme dessein Dans le livre de Romains, au chapitre 8, regardons. Nous comprenons que le Seigneur lui-même, il nous dit ce qu'il est en train de pouvoir faire, et là, nous nous poserons la question, nous pourrons savoir, mais c'est en rapport avec quoi en réalité Romain au chapitre 8, il nous dit, et verset ici, le verset 28, il dit, nous, nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon donc son dessein. Donc Dieu a vraiment un dessein. Et quand il fait, effectivement, quelque chose, même dans le temps dans lequel nous sommes ici, il est fait parce qu'il a un dessein. Et maintenant, il faut que nous comprenons tous, effectivement, quel est donc ce dessein pour Dieu, effectivement, pour ce temps. Parce que si nous connaissons ce dessein, alors même dans les moments les plus difficiles, même si on nous pousse, effectivement, dans la pression, on pourra jamais... Arriver ah, à pouvoir me murmurer, ça pour pas pouvoir dire, je suis, moi je suis innocent, je vais donner un exemple. Vous comprenez ce que je veut dire? En fait, justifier auprès des gens, nous avons confiance que si je suis en train d'être dans cette condition, c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu m'a placé dans cette position, effectivement, que c'est sa volonté, Dieu, c'est lui qui doit prendre soin. Il doit réellement. Parce que frères et sœurs, un fils de Dieu n'est pas, pas quelqu'un qui parle beaucoup trop. Il faut, il faut arrêter de trop parler. C'est-à-dire que ça va... Celui qui parle trop pêche beaucoup. C'est-à-dire qu'on doit apprendre effectivement à être des personnes... Vous savez que, vous savez, le proverbe dit effectivement que même l'insensé, quand il s'était... Vous savez l'insensé, non On le prend pour un sage. Alors s'il est sage, c'était... Il est plus sage encore que... Est-ce que vous comprenez S'il est insensé, c'était... Non, non, non, non, mais en fait, on lui donne du respect. Alors que c'était un insensé. Donc, alors, si toi, en tant que fils de Dieu, si tu étais... Comment effectivement encore, le respect sera encore beau. Parce que frères et sœurs, il faut, faut toujours, toujours faire très attention parce que l'ennemi va te pousser à pouvoir toujours parler, parler, parler. Et puis cest veut dire que les gens vont se poser la question, mais en fait, mais, même si tu avais raison, mais ta façon de pouvoir parler, c'est souvent comme ça, on, même si on avait raison, mais quand on se d'une manière qui n'est pas bonne, tu perds même effectivement aussi cette, cette position de respect que tu avais, mais on veut reconnaître que tu avais raison. Donc en fait, tu as détruit même. Ce que tu avais, effectivement, que les seigneurs voulaient. Alors ici, nous lisons effectivement, il dit, qui sont donc appelés selon ce. Donc quel est donc ce dessein dont de les, de les seigneurs, effectivement, pour lesquels il nous a donc appelés Regardez très bien ici. Dans les saintes écritures, dans le livre de Colossiens, je crois que c'est l'apôtre Paul qui, qui nous dit cela, qui nous montre effectivement ce qu'il a. C'est Colossiens, je pense, quelque chose, que je pense que c'est Colossiens, effectivement. Voilà, c'est Colossiens au chapitre 1. Et il nous dit il nous dit ceci, une chose qui est très importante. Il dit Voilà que, euh, verset, je vais dire quand même, euh, verset, euh, verset, verset 24. Il dit Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, de la chèvre à ma chair pour son corps qui est l'Église, c'est d'elle de, dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Enfin, que j'annonce pleinement la parole de Dieu. « Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges me révéler maintenant à ses saints. » Regardez, cet homme il dit effectivement que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir ce ministère pour vous en fait, pour vous, c'est-à-dire pour l'Église. Et puis il dit, il dit en ici Il dit, il dit, il dit, il dit mais, enfin que moi ici je puisse annoncer pleinement la parole de Dieu. Et c'est ça que cet homme ici il va pouvoir dire, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Il dit mais que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et puis il nous dit, il dit ceci, il dit que le mystère caché de tout temps, donc tout ce que, pendant tout temps, ce que Dieu avait réellement caché, son désir était de pouvoir le relever, le révéler pardon, en un temps bien déterminé. Est-ce que vous suivez donc, Dieu avait le désir de pouvoir, c'est ça le dessein qui est de Dieu. Écoutez d'abord, Donc le pouvoir, ces desseins, ce mystère qui était caché, il dit bien, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Et puis il dit, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, pendant tout ce temps qui sont passés, effectivement, Dieu n'a pas voulu effectivement manifester cette révélation. Et parce que c'est un dessein que Dieu avait. Vous vous souvenez de ce que Job disait, mon Rédempteur s'élèvera euh, et se tiendra, vous connaissez, non Donc il n'a pas voulu qu'il se tienne à ce moment-là. Donc il avait un dessein parce qu'il avait un temps qu'il avait donc déterminé pour que cela puisse se passer. Mais regardez très bien, il dit, mais me cacher de tout temps, me révéler maintenant. Alors il dit... Dieu a voulu, les mystères me dit, mais Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir. Alors, regardez une chose qui est merveilleuse. Il dit, à savoir quoi À savoir que Christ en vous l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui donc que nous annonçons, exaltant tout homme. Vous suivez et instruisant tout homme en toute sagesse, pour quelle raison Parce que le dessein de Dieu est que nous puissions présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est-à-dire que l'homme devienne parfait, mais devienne parfait par sa propre manière de pouvoir faire les choses, par ses propres prières effectivement, par ses propres efforts. Non, messieurs, ce que le dessein de Dieu c'est que pour que l'homme soit parfait, alors il a prouvé effectivement le moyen par lequel l'homme puisse atteindre cette perfection. Si nous prenons dans Éphésiens au chapitre 1, regardez très bien, il nous fait comprendre cela. Éphésiens au chapitre 1, il nous dit quelque chose qui est très important. Il dit, voilà, il dit, en lui nous avons donc la rédemption, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de richesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous vous souvenez, nous avons lu ça dans le livre tout à l'heure. Il dit dans, dans, dans Colossiens, vous vous souvenez Et ici, il nous fait comprendre que il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, vous suivez cela Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Tout à l'heure quand on lisait, vous n'avez pas fait attention parce que je sais que vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas fait attention. Tout à l'heure quand on lisait, vous avez remarqué ce que l'apôtre Paul disait. Il dit, j'ai été fait ministre, effectivement, pour pouvoir annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est ça, le dessein de Dieu. Mais pour quelle raison, effectivement Parce que les mystères cachés de Dieu, Dieu a voulu, en fait, cela soit révélé maintenant. Donc, c'est le dessein de Dieu maintenant. Quel était donc ce mystère, effectivement Il nous a dit, Christ en vous. C'est-à-dire qu'en fait, le dessin de Dieu, dans tout ce qu'il est en train de pouvoir faire, c'est qu'il il poursuit un objectif. Mais toi, tu dois connaître, effectivement, cet objectif de Dieu, en fait. Dans, dans le temps dans lequel toi, tu vis, effectivement. Oh oui, monsieur. Dans les temps de Noé, les dieux avaient un dessein. C'était quel dessein, effectivement L'âche. Mais il fallait le savoir que c'était ça, ce que Dieu voulait. Son dessein, ça voulait que nous entrions dans l'âche. Est-ce que vous suivez oui. Au temps de Moïse aussi. Pareil. Dans le temps dans lequel aussi, nous nous trouvons aussi, quand on peut voir les âges, il y a un objectif que Dieu poursuit en fait. Parce qu'il a dit que ceux qui sont appelés selon son dessein, si toi tu es appelé selon le dessein de Dieu, il faut que tu connaisses quel est donc ce dessein. Parce que Dieu ne peut pas te laisser sans connaître son dessein. Pourquoi Parce qu'il dit que dans Hebré au chapitre 10, il nous dit une parole que je vais vous lire, que vous connaissez déjà bien aussi vous-même. Il dit au verset dans j'ai à verset 35, je pense, oui, verset, verset 35, dit « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée donc une grande rémunération, car vous savez bien que, vous avez vous avez, vous avez, vous avez, pardon, vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, nous devons connaître qu'elle est la volonté de Dieu. Donc c'est exactement cela, effectivement, que il y a un dessein que Dieu a eu. Quand on parle de dessein, effectivement, fait, c'est le, le plan, le programme, le projet de Dieu, effectivement. C'est-à-dire que ce que Dieu cherche à atteindre comme son but, en fait. Avec, effectivement, que, et c'est là l'apôtre Paul qui résume ça dans un livre, il dit, mais afin de présenter à Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, tout homme. Donc, chacun devenu parfait en Christ, effectivement. Parce que c'est ça, le désir de Dieu, effectivement. Comme on dit, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, nous l'avons lu avec vous, demain, dans le livre, effectivement, d'Éphésiens, au chapitre 1, nous l'avons entendu, effectivement, en lui, Dieu nous a, euh, Dieu nous nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péchés. verset 7, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse Il nous a fait connaître. C'est-à-dire que, c'est pas, pas, pas caché. Il nous a fait connaître, le mystère de sa volonté, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, les mystères cachés de tout temps, mais révélés maintenant. Vous vous souvenez, non Amen. Vous l'avez lu, hein mm -hmm. Alors il dit, mais mystère de sa volonté, c'est-à-dire que c'est non Selon quoi le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, maintenant écoutez bien, il avait formé ce dessein en lui-même, ce projet que Dieu cherche à vous atteindre, et les devient il vient encore plus clair il, dit, plus, plus, plus clair. il dit, pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis. Donc il fallait que le temps approprié soit arrivé pour que les dessins que Dieu avait formés d'avance, ça puisse être mis maintenant en exécution. Que Dieu puisse dire, maintenant voici les temps, voilà ce que je veux pour l'instant. N'oubliez pas ce que vous entendez, parce qu'au temps de Noé, les dessins étaient, l'arche soit construit. Et que tout un chacun doit être sauvé, entre dans l'arche. Mais maintenant ici, dans le temps dans lequel nous trouvons, nous, nous, nous on doit dire quel est donc les dessins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche Qu'est-ce que Dieu veut Parce qu'on ne peut pas marcher comme ça avec Dieu tout en disant non. Qu'est-ce qu'il veut effectivement Noé comprenait oui, qu ce que Dieu voulait. C'est pour ça que les gens le prenaient pour un fou. Il s'est levé. Il savait que Dieu avait un dessein. Le dessein était que les hommes soient sauvés, mais par quel moyen Il a pourvu le moyen. C'est pour ça un homme qui était seul, effectivement, qui... On dit, mais, Dieu, mais il ne peut pas.. Non, cet homme s'est levé, il a commencé à couper du bois. On a traité pour un, un fou. Mais il accomplissait ce que Dieu, donc Dieu par cet homme-là, il accomplissait son dessein. Pour les saluer, disons, cet homme-là. C'est pour ça qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, cet homme-là, vous voyez, quand il dit, bon, je prends le bois, je couvre non, non Non, non, non, non, je lui ai dit, non. Dieu avait un dessein, ce n'était pas n'importe quel bois, c'était le bois de l'enfer. Vous suivez donc, effectivement, il faut comprendre. C'est pour ça que cet homme n'a pas construit comme il le voulait, mais il a attendu, effectivement, que Dieu lui dise de quelle manière, parce que si il construit avec notre bois, quand la pluie tomberait, effectivement, etc., mais ça allait s'enfoncer. Les bois allait absorber de l'eau, effectivement, bien sûr, ça allait couler. Mais il fallait que ça soit dit. Mais Quel est le destin de comment, comment Dieu veut qu'on fasse les choses pour être sauvé il a révélé ça à, à, à Noé. Il dit Mais prends le bois de gofer et prends ceci, coupe ça comme ça, enduis de poids. Parce que Noé ne le savait pas. Il faut enduire de poids. Et ça, Dieu savait ce qu'il cherchait. Son plan était là, son dessin était là. Fais-les comme ça, fais les étages comme ça. Il dit Oui Noé ne savait pas. Quand il a dit Bref, construit comme ça, comme ça, comme ça, il savait bien. Pourquoi Parce qu'il allait faire venir les animaux. Il avait un dessin. Que là, soit comme ceci, parce qu'il y aura des animaux ici, et ce ne pas si, pas par là, Dieu savait. Il dit qu'on suit ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'était ça le plan de Dieu. Et tout homme qui aurait compris, quand il aurait vu effectivement les choses qu'il dit, effectivement, ce Salut lui soit révélé, il entrerait dans cela. Alors, il serait donc euh, sauvé. Mais regardez maintenant, comme il dit ici, on continue dans faisait il dit, il dit pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait donc accompli, vous suivez De réunir toutes choses en Christ, toujours. Parce que, en ce temps-là, Christ n'était pas manifesté, c'était simplement l'Esprit de Dieu qui manifestait, effectivement. Mais dans notre temps, non une nouvelle alliance, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que, que personne ne vous juge pour des de fêtes ou de ceci ou de ce, Oh, pour de ceci et de cela. Parce que toutes ces choses-là, c'était l'ombre. Mais la réalité est en Christ. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. C'est pour ça que le, ici, les saints il dit, dit, de réunir, vous voyez bien, vous allez bien, bien, bien, bien toutes choses dit de réunir, vous bien, toutes choses en Christ, écoutez très bien, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez Donc, de réunir toutes choses, effectivement, en Christ, ça doit nous rappeler qu'effectivement, que vous vous souvenez, frères et sœurs. je pense que dans les scènes d'écriture, dans le livre de, de Colossiens, regardez comment Dieu s'exprime aussi, Colossiens au chapitre 1, 1, 1, à ces sujets-là aussi, et il dit ici, Colossiens au chapitre 1, le verset, je pense, oui, c'est ça, oui, oui, voilà, voilà, voilà, voilà, Colossiens, chapitre 1, est dit, au, vers, au, verset, au verset 19, il dit, « Car Dieu a voulu faire habiter, de toute la plénitude d'habiter en lui, je pense à cela. Oui. » Verset 20, il dit, « Il a voulu... » Vous suivez Parce que vous devez garder ça à l'esprit, mon frère et ma soeur, ce que nous avons lu dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, je pense, à partir du verset 26, 25 et 26, où l'apôtre Paul nous disait qu'il... A été appelé à annoncer pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant. Dieu a voulu faire connaître effectivement la glorification de ces mystères parmi vous, à savoir Christ en vous. Vous comprenez cela? Et puis, nous sommes allés effectivement dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, où il nous a parlé effectivement du bienveillant dessein que le Seigneur, notre Dieu, il nous a révélé. Vous vous souvenez? Et c'était de quoi en fait de réunir toutes choses. En christ est ce que vous entendez cela et c'est écrit ici il dit pour mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre donc toutes choses réunies en christ colossiens au chapitre 1 maintenant il dit verset 20 verset 20 il dit il a voulu par lui tout réconcilier avec lui même c'est l'objectif de dieu en fait c'est le dessein de Dieu en fait de pouvoir arriver à pouvoir réconcilier, parce que vous connaissez ce qui s'est passé avec Adam, effectivement donc, alors là, il y avait en fait une cassure, vous comprenez cela alors l'objectif de Dieu était de rapporter cette réconciliation entre que tout soit maintenant ramené afin que la réconciliation soit rétablie effectivement, il dit il a voulu par lui, donc il y a une personne par laquelle Dieu donc avait prévu, et pourvu et destiné à ce que tout ce qui était donc à côté, à gauche, et à droite, effectivement, qui était donc, effectivement, disloqué, puisse retrouver, effectivement, ce qu'on appelle l'unité. Est-ce que vous suivez Ça, c'est les plans de Dieu. Regardez très bien. C'est les plans de Dieu, en fait. C'est son dessein, en fait. Il dit, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est ce que nous avons lu, hein Dans le livre des Éphésiens, effectivement. Donc, nous l'avons lu. Vous vous souvenez encore donc, ce qui est qu sur la terre, dans les cieux. Il a voulu réconcilier par lui-même, tant, tant, tant, tant ce qui est qu dans les cieux, et, en... et tant ce qui est qu sur la terre, et aussi dans les cieux. C'est-à-dire qu'il a voulu rassembler, que tout soit ramené, effectivement, dans cette personne en réalité. Et c'est cela que vous pouvez remarquer que l'apôtre Paul il disait C'est lui que nous annonçons. Qu'est-ce que nous annonçons Colossiens, au chapitre 1, verset 28, il dit Il dit, Verset 21, mais c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. C'est pour ça, frère et soeur, que ces hommes avaient vraiment raison de parler de Christ notre Seigneur. Parce que c'est au travers de lui que Dieu accomplit effectivement son dessein à lui. C'est pour ça, dit, mais, mais c'est que Christ, Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dit, mais c'est lui que, donc, que nous annonçons, que nous exhortant tout homme, et tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, donc en Christ. Nous remarquons vraiment effectivement que Dieu dit qu'il a voulu tout réconcilier par lui-même, même dans Ephésiens, c'est C'est là que nous comprenons effectivement aussi quand le Seigneur voulait partir, lorsqu'il voulait s'en aller, dans Jean chapitre 17, il a, il a dit des paroles qui sont tellement profondes et, et vraiment vraies. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé de pouvoir faire. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils ont cru, ils ont reconnu, je suis sorti de toi. Et Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Il dit, maintenant, je prie sanctifié par ta vérité, ta parole et la vérité. Personne, je prie, il est très bien vous le lire avec vous, pour que vous puissiez voir, Jean 17, effectivement, il dit, je crois que c'est Jean 17, après 18, c'est cela, cela, Jean 17, voilà, Jean 17, verset, verset 17, nous l'avons cité, effectivement, verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me suis sanctifié moi-même, pour eux, afin en fait, que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais j'ai encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, verset 21, dit, « Afin que tout soit un. » Donc, c'est l'objectif de Dieu, en fait. Que vous comprenez qu'en réalité, que Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ. C'est pour ça que vous remarquez tellement très bien qu'on nous dit que l'Ancien Testament... C'est vraiment l'ombre du Nouveau Testament et la réalité. Même ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, tout cela se trouve en Christ. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que tout est sanctifié. Par quoi? Tout est sanctifié par quoi? C'est pour ça que vous ne suivez pas très bien. C'est important, vous voyez, tout est sanctifié par la vérité il a dit, sanctifiez-les par C'est écrit, hein? Jean... vous avez votre Bible, non Jean 17 qui dit, mais sanctifiez-les par ta Bon, alors, la Bible nous fait savoir, dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 13 et 14, il dit, il dit quoi La loi est venue par La vérité est venue par qui Vous comprenez cela Nous pouvons le lire avec vous, hein? Jean, Jean chapitre 1, que vous puissiez comprendre et saisir cela, donc Jean au chapitre 1, je pense, et c'est ça, Jean 1, ça. voilà. Jean chapitre 1. Voilà. Il nous dit ici, hein, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, voilà, verset, verset, euh, verset, verset, verset 17, je pense. Je vais prendre la même Bible que vous, donc, hein, parce que parfois la version est différente. On écrit un peu différemment. Voilà. Jean 17, Voilà. Pardon. Jean, 1, pardon. Jean chapitre 1. Et nous voici verset donc 17. C'est cela, oui. Je sais 17. Ah oui. Donc, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et puis, le Seigneur a dit, je suis le chemin la vérité et la vie. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est. Voilà pourquoi ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Quand, Paul, quand Pierre était sur le toit. Vous vous souvenez Ah ben oui, monsieur. Pierre était sur le toit. Et c'était des choses qui étaient interdites dans, dans l'Ancien Testament. On vous a dit que l'Ancien Testament, effectivement, c'était l'ombre du Nouveau Testament. La réalité est en Christ. Donc, sur le toit, effectivement, on dit, mais tu es mangé, mais non, ça c'est interdit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit Ce que moi je considère comme pur. Ne regarde pas comme souillé Parce que tout ce qui était l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Maintenant, la chose réelle, effectivement, est arrivée. C'est-à-dire que la plénitude de la parole, et Dieu a accompli ce qu'il voulait, effectivement. Alors, le, le programme a changé. C'est pourquoi on dit, mais, mais, mais les mystères cachés de tout temps. Et dans tous les âges. Oui, monsieur, personne ne va les savoir. Mais là... <rire> C'est pour ça que même lorsque Pierre, et <rire> il fallait qu'il voit ça qu'il est rentré, lorsqu'il est sorti effectivement de chaque orneille, les, les, les frères lui dit, mais c'est pas possible Pierre, tu as brisé l'Écriture, tu ne devais pas rentrer chez les non-croyants, chez, chez les non-juifs effectivement, tu as pris l'Écriture. Il dit non, comment voulez-vous moi que je fasse autrement Je suis allé là-bas, j'ai prêché et puis le Seigneur a donné à ses païens le même Saint-Esprit que nous les Juifs. Pourrais-je moi Refusez-le du baptême. À ah, ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit qu'à nous. je à vous-même, je les ai baptisés. Ah, le programme avait changé. C'était le plan, les dessins. Frères et sœurs, parfois nous entendons, parfois nous nous résistons, mais parfois nous ne saisissons pas très bien. Parce que ce que Dieu cherche, c'est pas qu'on devienne des experts en la parole, des experts en ceci. Non, Dieu n'a pas des experts, il a besoin des experts, non. Et il a son expert, il est là, il a, il a celui qu'il voulait avoir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère et ma soeur Parce que souvent, on se dit, on va faire, on va faire. Qu'est-ce que vous, vous allez faire Prenons l'exemple de ce que nous, nous entendons. et les Il dit mais c'est celui dont, celui que donc nous, nous annonçons, nous vous annonçons, nous en mettons dans, dans le livre des Ephésiens je pense là non. Et nous prêchons, nous, nous l'annonçons, nous, nous prêchons cela. Et le but c'est quoi Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait par ses propres efforts, par ses propres moyens. Pas ses capacités à jeûner, à prier, à s'accrocher, à ceci, à cela. Non, monsieur. Parce que si c'était par vos capacités à vous, ce qui était dans l'Ancien Testament, là, tout ce qu'on a vu, effectivement, avec tout ce qu'ils faisaient, là, effectivement, ils seraient déjà entrés au ciel. Parce qu'ils ont fait plus que vous et moi. Il s'est gardé, il s'est protégé, effectivement, tout ça, dans les sacrifices qu'on ne va pas Donc Il est porté, fait tout ce qu'on dit, lavage des mains, c'est et cela. Donc il le faisait. Mais ils ne sont pas entrés au ciel. Et même dans les on a dit que dans les déserts, ils ont bu à ces rochers qui les suivaient, toutes ces choses que les moutons et moi n'avons pas touché. Ils ont mangé les pains qui est descendu du ciel, vous connaissez cela. Mais les chrétiens ont dit finalement qu'ils sont tous morts. Il y a un objectif que Dieu a. Parce que, de tous les temps, quand il a regardé, frère, et tous, les, tous ceux qui ont prié, il n'a trouvé personne. C'est ça que nous devons comprendre. C'est vrai que nous entendons, Dieu se révèle à nous, il nous a parlé, effectivement, nous nous réjouissons. Est-ce que nous comprenons, effectivement, ce que réellement Dieu veut de nous Ah Alléluia, gloire à Dieu, nous sommes l'épouse, nous nous envoler. Vous allez vous envoler où L'épouse, ce n'est pas une étiquette que vous avez. Tout le monde se croit l'épouse, c'est ça le problème. Tout le monde s'identifie, je suis l'épouse, je suis l'épouse, effectivement. La question ça va savoir d'abord, pour que tu sois l'épouse en question dont tu prétends être, pardonnez-moi pour le temps, je vais m'arrêter comme L'épouse dont tu prétends être, en fait. Tu le deviens comme ça. Tu as un dessin quand même. Comment toi tu peux être appelé l'épouse de Christ C'est qu'avant même que le monde soit, Dieu avait un dessein. C'est au travers de ce dessein, effectivement, que Dieu l'a manifesté maintenant. Mais par quoi Par des efforts. Non, messieurs. Par les points principaux. Amen, amen. <rire> L'apôtre Paul l'a dit. Oh frère, c'est parce que nous connaissons, nous avons entendu, mais vous ne l'entendez pas tellement très bien. Il a dit. J'annonce pleinement la parole de Dieu, mystère caché de tout temps. De tous les âges, J'écris bien, dans tous les âges cachés. Mais révélez maintenant, c'est quoi ce mystère en question On attend, et qui sont les anciens, ils, ils ont dit non, non, non, non. Christ en vous. Christ en vous. Pourquoi est-ce qu'il insiste dit mais c'est lui que nous annonçons, donc c'est lui que nous annonçons parce que. C'est le dessein des dieux, mon frère et ma soeur. Celui donc que nous annonçons, effectivement, fait que nous présentons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Maintenant, voyez-vous la manière dont Dieu nous amène à ce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre la perfection. Peu importe ce que tu peux faire comme effort. C'est pour ça que nous l'entendions, je disais, vous savez, même pour venir à l'Assemblée, quand vous venez avec des motifs qui ne sont pas bien, ça ne sert à rien. Yeah. Nous devons savoir. Nous ne sommes pas comme des églises ou des rassemblements, frères et sœurs. On doit comprendre que Dieu nous a mis à part parce que Dieu veut que nous soyons un peuple. Donc ce peuple était un peuple qui est différent. Mais regardez bien, en fait, ce que les Saintes Écritures nous disent, ce que nous puissions comprendre, c'est que Dieu veut effectivement. Qu'est-ce que Dieu cherche Quand on parle pendant de l'épouse... Vous vous dites, je suis l'épouse, gloire à Dieu, je vais partir en lèvement. Avez-vous lu dans les livres d'Apocalypse chapitre 12 Vous avez déjà lu cela amen, amen. Vous avez lu amen. Je vais lire avec vous. Chapitre 12 d'Apocalypse. Regardez. Il nous dit ici. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant cette tête et des cornes, et sur cette tête, cette diadème. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Maintenant, prêtez attention. Le dragon s'éteint la, devant la femme, la femme qui allait enfanter. La femme, c'est l'église, non Vous suivez le dragon s'éteint donc devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il l'aurait enfanté. Vous entendez cela Maintenant nous lisons. Elle enfanta une fille qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'était écrit quoi bon, Alors dites-moi, quand on parle d'une épouse, c'est masculin ou féminin. Une épouse, c'est féminin. Oui, c'est féminin, ça a toujours été féminin. Ève est féminin. Adam est masculin. Est-ce que vous suivez Maintenant, ici, on nous parle d'un fils. Ça veut dire quoi Parce que là, je crois qu'on doit se poser la question. Elle enfanta un fils. Et puis on nous dit, on nous dit ici, et l'enfant enfanta donc un fils, donc ils ont dit, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut donc enlevé vers Dieu et vers son trône. Quand on parle d'enlèvement, l'enlever c'est l'enlèvement, non Bien sûr. Mais là on nous parle d'un fils et non pas d'une femme, parce que l'Église, l'épouse, c'est une femme. Là, on nous attendons l'enlèvement mais là on nous fait part que c'est un fils qui doit donc être enlevé alors va-t-on m'expliquer ça est-ce que vous comprenez frère c'est pour ça qu'il ne faut pas vous décider ah, je suis l'épouse, je m'en vais je m non, tu dois connaître les desseins de Dieu tu dois connaître le plan de Dieu le programme de Dieu comment Dieu fait Qu'est-ce qu'il veut de qu'il veut qu'on fasse les choses pour que nous puissions réellement être dans la position dans laquelle lui veut Nous jouons trop en saisissant, nous sommes sûrs d'entendre, parce que la parole que vous entendez ici, ça sera votre jugement, la barre du jugement. Parce que vous ne pas dit, Seigneur, nous ne l'avons pas entendu ». Nous n'avons pas vu des tu nous n'avons pas vu tout cela, effectivement. Oui, nous étions là, on écoutait et puis on partait en on disant qu'on connaissait. On nous mais vous n'entendez, vous n'entendez pas bien, vous ne faites pas très attention. C'est devient une d'habitude. Mais il faut comprendre que, c'est pour ça que je vous ai posé la question, ben, un, un fils n'est pas une épouse, est mas, une épouse c'est féminin, ce n'est pas masculin. Ici, si on nous parle d'un fils. Maintenant, vous comprenez quand cet homme ici nous parle effectivement dans les Saintes, tout homme devenu parfait en Christ, parfait en Christ, parce que ce que Dieu cherche, mon frère et ma soeur, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, non, vous vous trompez. Non, vous vous trompez frère, vous pouvez gêner, même du 1er janvier au 31 décembre, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Les catholiques et les protestants, ils font encore plus que vous parce que les catholiques se ferment dans les monastères. Ils prient du matin jusqu'au soir, ils vont-ils aller au ciel Jamais. Parce qu'ils n'ont pas compris les desseins des dieux. C'est pour, vous, vous, vous, pour ça que ce jour-là, il s'est tenu là sur la montagne. Il a il a pleuré. Jérusalem, Jérusalem, si toi aujourd'hui, tu reconnaissais le jour de ta visitation. Puisque tu n'as pas reconnu, alors les choses terribles t'arriveront. C'est pour ça qu'on les a tranchées à l'épée. C'est pour ça qu'ils ont bouilli les enfants dans les casseroles. Frère, vous pensez que Dieu peut faire cela avec... Israël et ne pas le faire avec vous. D'ailleurs, on l'appelle le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas votre Dieu. Vous pensez, que, vous pensez parce, que, parce que quand on fait, Dieu ne fait rien de là, ah c'est bon, va. non frère, ne jouez pas avec des choses de Dieu. C'est bien de chanter, c'est bien de danser, mais ce n'est pas les danses qui vont te faire rentrer au ciel pas ta... non monsieur, c'est important pour toi parce que tu vas le regretter. Tu te plais à pouvoir sortir pour être la maison. Mais quand tu vas t'en aller d'ici, tu vas pleurer. Ceux qui sont partis, qui n'ont pas été en ordre avec Dieu, sont en train de pouvoir gémir là-bas. Oui monsieur, c'est la vérité ce que vous entendez ici. Parce qu'un jour, n'oubliez pas, nous partirons. Même avant l'allèvement. Mais si tu pars avant l'enlèvement, tu vas attendre où Qui est celui qui obscurcit mes dessins par des discours sans intelligence Il faut que tu comprennes qui tu es. Et quand tu passes par une situation, tu dois comprendre qu'est-ce que ton Dieu à toi attend de toi. C'est pour ça qu'un chrétien, même le preuve dur, vous ne le verrez jamais découragé. Ça, ce sont de vrais soldats. Vous ne le verrez jamais murmurer. Vous ne le verrez jamais laisser plaindre auprès de quelqu'un. Jamais cet homme va souffrir parce qu'il sait que, comme il a dit, comme Ezekiel a dit, a dit mais voici mes souffrances sont même devenus mon salut. Est-ce que tu peux dire ça Quand ça commence à travailler, quand tu commences à pouvoir, ah, je ne sais même pas, est-ce que Dieu m'écoute encore Et frère, moi, tu vois mon frère, moi j'ai fait Dieu, mais ça ne va pas toujours. Non non, non, non, non, non, non, non. Que ça aille bien, que ça aille mal, les chrétiens sont toujours. J'aime bien que si nos sœurs et si nos frères peuvent nous chanter ces cantiques-là, nous avons terminé nos cantiques, là, qu'ils ont chanté, euh, Le aura son thème. Dans, dans, dans, dans tous ces difficultés, les chrétiens, ils restent... Euh, les chrétiens n'est pas un plaintif. Ça, c'est un vrai fils de Dieu, parce qu'il connaît le plan de son père. Il a appris. Oh, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, effectivement, et il dit, mais j'achève mes souffrances dans ma chair. Nous aimons les plaisirs, nous aimons les, les moments doux, effectivement. Mais lui, dit, mais lui dit, mais mes souffrances sont devenues même mon salut à moi. Vous voyez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas simplement être là, vous leur a dit, nous sommes au chaud et puis on va aller au ciel. Ce n'est pas possible. Nous partons au ciel avec des épreuves, des larmes, que c'est des combats. Nous sommes dans un combat. Pas dans un, dans une fête, non, monsieur, dans un combat avec des larmes, je sais. même avec des fouets, je pleure, je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. C'est une grâce pour moi de souffrir pour toi. Bien sûr, non seulement de croire en toi, mais de souffrir aussi pour toi. Qui accepterait qu'on parle du mal Qui accepterait qu'on puisse décryter Parce que si on parle du mal, c'est en gloire à Dieu. C'est écrit. C'est écrit, je pense, dans, Je vais prier avec vous, dans un livre de Jean, je pense, quelque part comme ça. Ou Pierre, je sais plus très bien. Je ne sais plus très bien. Ah, oh, que Dieu nous aide, je pense bien que c'est. Ah, on va peut-être trouver quelque part, mais si je ne trouve pas comme. Ah, il Ah, ah ici. Ah oui, c'est pas. C'est peut-être dans les jambes, peut voir, peut je peut-être voir, peut-être si on peut le trouver encore, parce que vous savez, la tête quelque part là. Oups. Ah. Ah. <rit> ah, ah c'est que... C'est que euh... écrit quelque part mais je si, trop froid que... Si vous êtes au trajet, si vous êtes haï, quand vous parlez effectivement, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Je crois que vous connaissez l'Écriture, mais bon. Pardon Pardon ah, Ce n'est pas par là, mon précieux frère. Je pense qu'ici. Et ce n'est pas de ce côté-là, dans Matthieu 5. Merci beaucoup, mon Moi, C'est dans l'autre Écriture. Là, je... Merci beaucoup. Je sais que ce que j'ai dit... Et euh... Ah bah tiens, non, je peut-être avoir sous mes yeux, mais j'ai Mais je le lirai peut-être pendant que notre frère. Mais vous connaissez quand même cette écriture là, je l'avais déjà aussi cité ici. Peut-être que je l'ai sous les yeux, que je lis, et puis je dis. Mais je crois que c'est dans Jean ou dans Jean, quelque part comme ceci, mais bon. Bon, vous connaissez quand même l'Écriture aussi, cela, nous l'avons savons pas le lire ce soir, mais vous savez, voilà, qu'il dit effectivement que c'est lui qui souffre, et il faut donc souffrir, pour, pour, pour souffrir effectivement pour la cause de l'Évangile, mais qui ne se plaigne pas, mais qu'il glorifie les Seigneurs, effectivement, pour la part de souffrance que vous avez, effectivement, à cela. Mais bon, mais bref, je crois que je trouverai... Une... C'est bizarre parce que je pense que je voyais dans l'autre Bible. Il parle même de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Vous vous souvenez, non? Peut-être que je suis en train de regarder dans Pierre à Jean, alors que ce n'est pas dans Jean, mais c'est peut-être une, une écriture d'autre. Ça pourrait être autre chose. Bah, si si quelqu'un le trouve, effectivement, il pourra me le donner et puis nous le lirons ensemble. Donc, nous disons, et c'est là, on va quand même le trouver plus tard. Alors, ça veut dire que quand on souffre, effectivement, en tant que croyant, en réalité, et que bon, on dit même beaucoup de choses qui ne sont euh, pas conformes à votre endroit, il dit, euh, bénissez les Seigneurs parce que l'Esprit du Seigneur repose sur vous donc ce qui veut dire que nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons connaître quel est le projet et les plans de notre père c'est que Dieu attend effectivement de nous comme nous le disions. Hein, je termine par là avec euh, après chapitre 12 effectivement c'est parce que vous n'avez pas bien saisi en réalité quand on parle du fils mal, parce qu'on devait voir effectivement dire qu'effectivement que c'est une fille monte, mais en fait on a dit votre attention, puis nous allons prier ensemble. Le Fils qui est enlevé. C'est cela ce que l'apôtre Paul nous disait, effectivement. Il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du... Celui qui est céleste n'est pas féminin. Il est masculin. C'est que celui qui va monter, nous l'avons vu avec vous, vous n'avez pas fait attention. Là, là, le corps, c'est pas le corps d'une femme, c'est le corps de Christ. Amen. Christ était un homme. La tête, la tête de Christ. Amen. Et ben c'est Christ qui sera enlevé. C'est ça le fils mal. C'est ça la parole qui pénètre au-dedans de vous pour vous changer en fait de venir ce fils. Donc, c'est Jésus-là. Lève-nous, nous allons prier. Ah, mon grand. Pendant que tu conduis là, je vais regarder comme tu l'as dit. Je suis mon en comme tu l'as dit, mon grand. que tu Okay. Merci. Mais c'est cela, mon grand, que Dieu te bénisse. Et il m'a donné un Pierre, chapitre 4, le verset 12. Merci beaucoup. Que Dieu... ah, il Avait dit 1 Pierre 4, verset que Dieu te bénisse, mon grand. Mais bien-aimé ne trouvez pas étrange d'être dans la faunesse de la preuve. Je crois que je vais lire dans l'autre version. Dieu, hein. ce qui est dans cette version-là. Merci beaucoup. Ah, oui. euh, juste euh, l'écriture, je lis et puis le chorale chante et chante. Oui, merci beaucoup, mon grand, que Dieu te bénisse richement. Un Corinthien. Ah, bah, ah, bah oui, c'est ça. C'était toujours un problème. Une merci beaucoup. Merci, merci, merci. Verset 12, il dit Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. Pourquoi Pour vous éprouver. Vous voyez cela Parce que nous, on comprend. Alors, continuons, il dit Rejouissez-vous donc, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé, il est blasphémé, pardon, il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme saint dira dans les affaires, mais si quelqu'un souffre comme chrétien... Qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse.